Quels sont les meilleurs aliments pour ta voix Je vais t'expliquer, il y a beaucoup d'idées préconçues, beaucoup d'idées reçues sur les aliments, le lien avec la voix, les cordes vocales, qu'est-ce qui améliore, qu'est-ce qui n'améliore pas. Je vais tout t'expliquer dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin si tu veux tout comprendre. Je m'appelle Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour s'éclater et bien chanter. Alors, il faut que tu comprennes déjà une chose qui est anatomique, c'est que tes cordes vocales se, se trouvent ici, dans un tuyau, dans la trachée, dans un tuyau qui est dédié à l'air. C'est un, un tuyau qui est dédié à la respiration. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que tes cordes vocales ne rentreront normalement, sauf quand tu fais fausse route, ne rentreront jamais en contact avec des aliments. Ce qui veut dire que l'idée de manger ceci, cela, du miel, etc., pour se faire du bien aux cordes vocales, eh bien, en vérité, ça n'a pas de, de, de réalité parce que tes cordes vocales ne vont, pas, ne vont pas rentrer en contact avec ces différents aliments. Donc ça, c'est une première chose qui est intéressante, c'est que tu ne pourras pas obtenir de bénéfice d'un aliment par contact direct sur tes cordes vocales. Du coup, une chose qui peut vraiment être bénéfique pour tes cordes vocales, c'est l'eau. et L'eau sous deux formes, l'eau sous forme de vapeur d'eau, si tu fais des inhalations par la bouche, ça va te permettre de bien hydrater tes cordes vocales et de bien les humidifier. Donc ça, c'est une chose intéressante. Et l'eau sous la forme liquide puisque en hydratant bien ton corps, eh bien, tu vas hydrater les muqueuses et tu vas aussi bien hydrater tes cordes vocales par le fait. Donc l'eau, je dirais, ça va vraiment être l'aliment principal du chanteur. D'ailleurs, tu as certainement vu, souvent les chanteuses et les chanteurs, ils ont une bouteille d'eau à portée de main pour toujours bien s'hydrater. C'est vrai pour les sportifs, c'est vrai pour toi dans ta vie de tous les jours, mais c'est plus particulièrement vrai aussi pour les chanteuses et les chanteurs. Maintenant, tu vas me dire oh Bon, Antoine, qu'est-ce que je fais avec ça Parce que moi, euh, j'ai entendu parler alors, il y a le lait, les épices, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Eh bien, on va raisonner comment On va raisonner pour les autres aliments. En, en termes de dégradation. Qu'est-ce qui pourrait nuire à tes cordes vocales Et ça, ça va être finalement plus important. Et tu sais que c'est une des règles des médecins que la première chose est de ne pas nuire. Donc l'eau, tu peux en boire. Ça, ça va t'aider vraiment, euh, ça va favoriser le travail de tes cordes vocales. Mais il y a plein d'aliments qui ne vont eux, pas t'aider à chanter, qui ne vont pas favoriser. Alors, il y a plusieurs catégories, on va les aborder ensemble. Juste avant de poursuivre... Euh, N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Clique bien sur la petite cloche de notification pour être prévenu des prochains lives et n'hésite pas aussi à partager cette vidéo. Je suis sûr que tu as plein d'amis chanteuses et chanteurs qui sont en galère avec leur voix et qui se posent plein de questions autour des aliments, dont tu leur rendras un fier service. Alors, la première chose, ça va être les aliments qui te créent des irritations. Typiquement si tu as des aliments auxquels tu as des micro-allergies, Tu sais ça peut être le cas des fois avec les fruits. Il y a des gens qui sont allergiques au kiwi et quand ils mangent un kiwi, ça leur picote un petit peu la langue, ça leur picote un petit peu la gorge et en fait, c’est une réaction allergique. Et il est clair qu’une réaction allergique va entraîner euh, des modifications au niveau de ton système de défense. Donc ton corps il va, être, il va se mettre en mode défense pour réagir à l’allergie, et il ne va pas être bien disposé pour t'aider à chanter. Donc, repère, si tu es allergique à certains aliments, évidemment, il va falloir essayer de les évincer. Si tu es euh, allergique au laitage par exemple, bah fais attention avec les laitages, Évite de te gaver de fromage avant de chanter par exemple parce que tu risques de créer une réaction. Même si ce n'est pas une grosse allergie, ton corps en fait, il va être en, en combat, contre, en réaction euh, contre l'allergie et euh, il ne sera pas du coup bien prédisposé pour t'aider à chanter. Une autre catégorie, ça va être les aliments qui te font trop saliver. Il y a des personnes, par exemple, quand elles mangent des épices, ça, ça leur fait produire beaucoup de salive. Le problème de la salive, c'est qu'il faut l'avaler, il faut déglutir. Et ça, tu ne peux pas le faire en même temps que tu respires parce que ce sont deux canaux séparés, deux tuyaux séparés ici. Donc, ça veut dire que quand tu chantes, il va falloir avaler ta salive hop, comme je viens de faire et après, il va falloir respirer. Ou dans l'autre sens, mais ça va être compliqué de faire les deux en même temps et du coup, tu vas perdre beaucoup de temps. Donc, si tu salives trop, eh ben, tu vas avoir envie de cracher, ça va te faire postillonner, ça va t'encombrer dans la bouche et ça, ça ne va pas t'aider à être à l'aise sur scène ou à être à l'aise quand tu chantes chez toi tout simplement. Donc, attention aux aliments qui te font saliver. C'est vrai pour les aliments, c'est vrai aussi pour les boissons. Surveille bien ça. Il euh, y a aussi les aliments qui à l'inverse ont tendance à te faire un, un effet bouche sèche. Ça peut être le cas avec l'alcool par exemple. Peut-être que quand tu bois de l'alcool, euh, ça va te donner euh, la langue un peu sèche, la bouche sèche et ce n'est pas agréable. Et Tu vas toujours être en train de comme ça, d'essayer de réhumidifier. Ré et ça pour chanter, c'est pareil, ça va te gêner. Mais ça peut être le cas aussi avec des épices ou d'autres produits. Ça dépend comment ton corps réagit. Mais voilà, il y a des aliments ou des boissons qui peuvent te, euh, te donner euh, vraiment la, la bouche sèche. Et ça pour chanter, ce n'est pas très agréable. Donc, essaye d'éviter aussi ces aliments-là. Et il y a une dernière catégorie d'aliments dont je voulais te parler, ce sont les aliments qui provoquent du reflux gastrique. Ça c'est très important parce que le reflux gastrique ce sont des remontées acides. Ces remontées acides elles peuvent avoir lieu pendant la nuit, quand tu dors ou même pendant la journée. Tu peux sentir ces remontées et en fait ces remontées acides vont venir grignoter un petit peu tes cordes vocales. Alors t'inquiète pas, tes cordes vocales ne vont pas disparaître, mais c'est vrai que ça c'est vraiment un problème quand on chante, quand on a des remontées acides parce que l'acidité va venir. Euh, va venir euh, par, euh, par l'effet euh, gazeux en fait, hein, qui va être réaspiré euh, ici au niveau de tes poumons et donc tes cordes vocales vont être en contact, et eh bien euh, là ça va euh, endommager, fragiliser tes cordes vocales et ça ça peut vraiment te porter préjudice. Donc dans ce cas-là, identifie bien... S'il y a des aliments qui favorisent les remontées acides chez toi, à ce moment-là, il faudra plutôt mieux les écarter. Et si tu as vraiment des, des, des problèmes de reflux gastrique, je t'invite à vraiment consulter là auprès d'un médecin parce que c'est quelque chose qui va vraiment te porter préjudice à long terme au niveau de tes cordes vocales, mais aussi pour, pour le reste de ta santé. Voilà ce que je voulais te, te partager aujourd'hui par rapport aux aliments. Donc, tu vois que les choses ne sont pas si simples. J'aimerais bien que tu me dises d'ailleurs en commentaire de cette vidéo si toi, il y a des aliments qui te gênent, si toi, il y a des… Voilà, des des aliments comme ça sur lesquels tu as constaté que par exemple, ça te faisait trop saliver ou que ça t'irritait et que ça, te, que ça te gênait, ça sera intéressant comme ça qu'on partage tous ensemble sous cette vidéo. Je te rappelle ton petit cadeau qui se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo. Moi, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je te donne rendez-vous dans une prochaine et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao